Alors, bonjour tout le monde, ou rebonjour pour ceux qui nous ont déjà suivis euh, au cours de la journée. Euh, donc je suis Anthony Mémin, je vais être l'animateur de la, de, la, de la conférence qui, qui va être euh, donnée tout de suite. Euh, je tiens à remercier donc, euh, Nicolas Martin pour avoir accepté de, de venir parler aujourd'hui d'un sujet très actuel. Et, donc, Nicolas Martin est climatologue géographe à l'Université Côte d'Azur. Il est aussi responsable de formation, notamment d'un parcours, d'un master. Et Nicolas, aujourd'hui, va nous parler donc de la révolution industrielle du 19e siècle euh, au climat potentiel de la fin du 21e siècle. Et je vais donc laisser la parole tout de suite à Nicolas. Et moi, je vous retrouve à la fin pour les questions. Merci, Anthony. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de, comme ça vient d'être dit, de, de l'évolution en fait de notre civilisation alors ça fait un peu pompeux comme comme formule mais de l'évolution de, de notre société de nos sociétés depuis on va dire un siècle et demi jusqu'à aujourd'hui euh, en fait comme je suis climatologue voilà vous avez compris hein, je m'intéresse au changement climatique et au devenir climatique de, de notre planète. Et pour comprendre le devenir climatique, alors je pourrais seulement vous parler du climat, de l'évolution du climat, évidemment, en vous parlant de sortie de modèles, en faisant des cartes sur l'évolution des températures, etc. Ça, c'est la conséquence, si vous voulez, d'un mode de vie, de, de plusieurs modes de vie qu'on qu suit depuis un siècle et demi. Donc, je vais d'abord passer pas mal de temps à expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce que je pense quand il y a un problème, euh, surtout de cette ampleur, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les causes. Euh, puisque si on comprend les causes, on est plus à même de, de, de faire évoluer on veut dire, les conséquences. C'est comme quand vous êtes malade, hein, si vous, euh, vous traitez juste les symptômes et pas la cause, ben vous allez être malade à nouveau. Alors, ça, même si on peut un peu atténuer euh, les symptômes avec des traitements, mais le mieux, c'est quand même de s'attaquer à la cause. Donc la cause, alors je ne euh, suis pas du tout dictateur, hein, rassurez-vous, mais la cause, malheureusement, la première cause, c'est le nombre d'êtres humains sur Terre. Euh, puisque euh, vous l'avez remarqué, la taille de la planète, c'est la même depuis euh, 4 ou 5 milliards d'années. Euh, L'être humain il est apparu euh, il y a beaucoup moins longtemps, évidemment. Et là, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du nombre d'êtres humains sur Terre depuis à peu près 12 000 ans. Donc, on commence en moins 10 000 avant notre ère, euh, ici. Et là, on n'était pas nombreux du tout hein, sur Terre. Euh, on n'était même pas à peu près 5 millions d'êtres humains. Euh, on s'est sédentarisé à cette époque là pourquoi on s'est sédentarisé euh, on a arrêté d'être des nomades, de se déplacer constamment parce que le climat a commencé à être stable on sortait d'une ère glaciaire et on est rentré dans une ère climatique beaucoup plus stable et donc les, les êtres humains ont compris qu'ils pouvaient cultiver la Terre voilà. euh, donc là on était 5 millions et aujourd'hui vous savez très bien qu'on approche les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, entre ces deux dates donc 12 millions se sont écoulés la taille de la Terre n'a pas du tout changé et euh, il y a eu une évolution exponentielle de la population. Alors comment ça s'est passé cette évolution euh, C'est très récent. Hein, ça, on n'a pas attendu, euh, enfin c'est pas, c'est pas moins cinq moins quatre que ça a évolué. Hein. C'est très très très très récent. Vous voyez ici euh, le point vert sur la sur la courbe, le deuxième point vert. Euh, c'est une date précise. Alors c'est pas ça qui explique toute l'évolution démographique évidemment, hein, mais c'est l'invention de la machine à vapeur par un certain James Watt, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les mêmes watts qui sont utilisés, pour ceux qui s'intéressent au sport, pour quantifier les performances physiques du corps humain. Euh, c'est les watts aussi qui sont, qui sont utilisés pour, euh, sur votre facture d'électricité. Hein. Vous avez des watts, alors c'est des kilowatts souvent. Euh, mais ces watts, c'est une énergie. Et on va beaucoup parler d'énergie euh, dans cette euh, conférence. Euh, donc, ici, l'invention euh, de, la, de la machine à vapeur, c'est le début en fait de la révolution industrielle. Alors, vous allez me dire, la révolution industrielle, si vous avez un peu de, de, de culture à ce niveau-là, c'est plutôt le 19e siècle, voire la, la moitié, le, le milieu du 19e siècle. Euh, oui, vous avez raison, mais l'origine même de la révolution industrielle, le tout début de la révolution industrielle, c'est l'invention de la machine à vapeur. Cette machine à vapeur donc, elle a été mise au point à la fin du euh, 18e siècle. Et vous voyez que là, au début du, 18, du 19e, on a été un milliard d'êtres humains et qu'on a fait x8 en à peu près deux siècles. Voilà. et quand vous regardez toute la courbe rouge là sur 12 000 ans, vous voyez très bien qu'il y a un souci, parce que c'est quand même un souci quand la taille de la boîte, la taille de la planète Terre n'évolue pas alors que le nombre d'êtres humains il explose, bon mais il est évident qu'on euh, doit se partager euh, un espace euh, qui n'a pas changé entre beaucoup plus d'êtres humains donc ça c'est un premier, si vous voulez euh, c'est la première cause des changements que nous vivons aujourd'hui c'est euh, le changement d'ordre de, de, de grandeur de la taille de la population humaine puis ensuite vous avez un deuxième changement d'ordre de grandeur et on le voit avec ce graphique là, ce graphique il parle d'énergie, ce dont je vous parlais tout à l'heure et ce graphique vous montre l'évolution de la consommation d'énergie par vous et moi de manière, alors c'est présenté de manière annuelle pour l'ensemble de... De, popula... de la population non pas pour l'ensemble de la population, c'est par être humain c'est par personne, c'est marqué ici hein. c'est la consommation d'énergie par personne depuis à peu près 150-160 ans. On commence en 1868. Et cette consommation d'énergie annuelle, donc, elle est discrétisée. Il y a différentes classes qui sont présentées en fonction de, euh, de la source d'énergie dont on se sert. En euh, vert, ici, c'est le bois. Donc, on peut brûler du bois. Ça fait de la chaleur. Donc, c'est une forme d'énergie. Et pendant très longtemps, hein, avant la révolution industrielle notamment, on s'est servi du bois essentiellement pour euh, avoir de la chaleur, pour faire à manger, pour euh, faire une activité industrielle, donc, euh, pour alimenter les forges, par exemple. Euh, donc, on, on brûlait du bois et ça dégageait de la chaleur et on pouvait faire des choses avec cette chaleur. Et au début de la révolution industrielle est apparu... Enfin, ça ne s'est pas créé comme ça subitement, ça existait déjà. Hein, mais on a trouvé, nous, un truc qui s'appelle le charbon. Le charbon, c'est ce qui est en noir sur ce graphique. Et vous voyez que depuis le début de la révolution industrielle, la consommation annuelle de charbon par personne à l'échelle du monde n'a hein, cessé de se développer. Et la partie noire, ici, a de plus en plus de place, plus le temps passe, parce qu'on ne cesse, euh, année après année, de se servir de plus en plus de charbon. Est arrivé après ça euh, le pétrole. Le pétrole est en rouge. Vous voyez que le pétrole, euh, la consommation de pétrole par personne a explosé, on va dire, après la Deuxième, euh, la deuxième Guerre mondiale, où on a la partie rouge là qui explose qui est très importante, et on utilise de plus en plus de pétrole, plus le temps passe, même s'il y a eu quelques petits accidents, sur lesquels on ne reviendra pas, hein, qui s'appellent les chocs pétroliers, qui ont un petit peu fait baisser la consommation de pétrole, mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, et jusqu'à très récemment, en, on va dire début mars 2020, la consommation de pétrole n'avait jamais été aussi importante per personne et euh, par Outre le charbon et le pétrole, il y a aussi une troisième énergie, qui fait partie de ce qu'on appelle les énergies fossiles, qui est euh, le gaz donc le gaz ici est en beige comme le pétrole et comme le charbon ce sont des énergies qui sont dans la croûte terrestre qui sont dans, la, donc dans, le, dans les roches hein, et qui ont mis des dizaines de millions d'années, voire des centaines de millions d'années à se constituer ce, ce sont des traces résiduelles en fait de vie ancienne donc il y a, il y a plusieurs centaines de millions d'années des dinosaures, mais pas seulement des, de la végétation de l'époque ça a mis beaucoup de temps pour se former et nous on a puisé, on a, on a déstocké toutes ces énergies fossiles, donc quand je dis énergie fossile, euh, il faut comprendre que, en effet, c'était sous terre, ça a mis du temps à se former, et ces énergies sont pleines de, de carbone. Quand vous, euh, quand vous utilisez ces énergies, le charbon, le pétrole le, ou le gaz, et en général, on les brûle, hein, ça va dégager beaucoup d'énergie euh, calorifique, beaucoup de chaleur, on va la transformer en énergie mécanique, bien souvent, et euh, eh ben, vous émettez du CO2, parce qu'il y a du carbone dans ces énergies. On va y revenir juste après. Au-dessus, on voit quoi On voit que très récemment, enfin très récemment, il y a la partie bleue là. La partie bleue, c'est quoi C'est l'énergie hydraulique. Alors souvent, c'est de l'hydroélectricité. On utilise euh, la force de l'eau, et notamment les chutes d'eau. Euh, on convertit euh, cette force cinétique de l'eau, ou cette force, parce qu'elle a la vitesse, elle a aussi une énergie potentielle due à son altitude, dans les, les lacs en altitude, hein, euh, via les barrages. On utilise cette eau pour fabriquer un courant électrique. Et donc ça, ça existe depuis pas mal de, de temps. C'est une énergie qui est renouvelable et qui n'est pas du tout une énergie nouvelle et qu'on utilise euh, à l'échelle du monde de manière assez importante. C'est d'ailleurs la première, pratiquement la première énergie renouvelable à l'échelle du monde. Ensuite, il y a la partie jaune ici, c'est le nucléaire. Le nucléaire est, à, est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Au début, c'était d'origine militaire et puis très vite, c'est tombé aussi dans le civil. Euh, dans le civil, heureusement, ce n'est pas fait pour faire des morts euh, et c'est fait pour fabriquer de l'électricité essentiellement. Et ensuite, en rose, là, très récemment, vous avez ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, euh, qui ne sont pas tout à fait nouvelles parce que c'est l'énergie du vent. Euh, les moulins, ça existe depuis pas mal de temps. Alors aujourd'hui, ce sont des éoliennes. Et euh, on utilise aussi l'énergie du soleil pour euh, la, transformer la lumière en électricité. Donc toutes ces énergies, là, que vous avez représentées ici, c'est tout, tout ce qu'on consomme année après année et par personne à l'échelle du monde. Et vous voyez que qu'essentiellement, euh, même en 2016, il s'arrête ici, le, le graphique, hein. eh bien, essentiellement pour un être humain commun, enfin on va dire euh, moyen, euh, essentiellement on consomme des énergies fossiles et un tout petit peu d'autres choses, C'est ce qui est représenté dans ces deux camemberts ici. Vous avez euh, les énergies dont on vient de parler, qui sont les énergies ici euh, qu'on trouve à l'état naturel, dont on a des stocks d'énergie euh, dans l'environnement, le pétrole, le charbon, le gaz. Euh, le pétrole, le charbon, comme le gaz, on l'utilise rarement euh, de manière pure pour les cons consommer directement. Ils sont un petit peu transformés avant qu'on les consomme. Et c'est ce donc, on appelle ça des énergies finales quand on les transforme. Le pétrole, c'est une énergie primaire. L'énergie finale, c'est du diesel ou c'est de l'essence que vous, vous mettez dans votre voiture, par exemple, ou du fioul que vous mettez dans votre chaudière euh, pour vous chauffer chez vous. Et donc, ici, vous avez les énergies primaires et d'autre côté, vous avez les énergies dites finales, c'est celles qu'on consomme directement. Bref, sans rentrer dans les détails, quand vous regardez ce camembert, ces deux camemberts, c'est le les bilans de consommation d'énergie à l'échelle mondiale assez récemment, il y, a, il y a 3 ou 4 ans, vous voyez quoi Vous voyez que 80 à 85% de l'énergie qu'on consomme, c'est de l'énergie qui va dégager du CO2. Voilà. Donc, quand vous, avez, quand vous utilisez une source d'énergie, euh, eh de manière directe ou indirecte, vous émettez du CO2. Pourquoi de manière indirecte, je dis Parce que regardez ici, on utilise, là pour faire la conférence, la visioconférence par exemple, on utilise beaucoup d'électricité. Enfin beaucoup, un petit peu. Cette électricité en direct, il n'y a pas de problème. Ça émet rien du tout. Sauf que vous voyez qu'à l'échelle du monde, c'est moins vrai en France parce qu'on a beaucoup de nucléaire, hein, mais à l'échelle du monde, il y a seulement un tiers de l'électricité qui ne dégage pas de CO2. C'est-à-dire que deux tiers du temps, quand vous consommez de l'énergie électrique, en fait, vous émettez quelque part du CO2. Pourquoi Parce que très souvent, ce sont des centrales au charbon qui brûlent du charbon pour fabriquer le courant électrique. Et donc, quelque part, loin de chez vous, vous avez une émission de CO2 qui est provoquée par votre consommation d'électricité. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que euh, consommation d'énergie, pour l'instant en tout cas, ça rime avec émission de CO2. Alors, vous allez me dire, oui, très bien, mais on développe de plus en plus les énergies propres. Euh, donc, on va essayer de s'orienter vers le solaire, vers les éoliennes, vers les euh, même l'hydroélectricité, pour éviter d'émettre ces, ces énergies, ce CO2. Alors, mauvaise nouvelle, ça c'est ce que vous dit la presse, euh, les médias de manière générale, ils vous disent que euh, voilà, quand il y a des, une ferme solaire qui est ouverte quelque part, on vous fait un petit article dans un journal euh, ou sur un site internet. Malheureusement, regardez là depuis euh, les débuts des années 2000, les énergies qui en valeur absolue augmentent le plus. Eh bien, en premier, c'est le charbon. En deuxième, c'est le gaz. Et en troisième, c'est le pétrole. C'est ce qui est marqué ici. Donc, en fait, notre consommation énergétique, elle ne cesse d'augmenter. C'est ce que nous a montré ce graphique, par personne. Et en, dans le même temps, ce qui augmente le plus, c'est notre consommation de charbon, de gaz et de pétrole. Voilà. Et vous voyez qu'ici, euh, le, euh, le solaire et le vent augmentent beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins vite que le charbon. On vous, on vous cite toujours des pourcentages. Donc, les pourcentages, ça, ça fausse tout. Parce qu'évidemment, que le taux de croissance des énergies solaires et éoliennes, ils sont énormes parce que ces énergies partent de rien. Donc, comme on part de rien, quand vous multipliez par, par, par 4, par 5, par 8, par, par 20, ça fait, vous avez des, des pourcentages de 2000%, de 3000%, ça vous semble énorme. Mais quand on part de rien, 3000%, ce n'est pas grand-chose. Donc, il faut garder à l'esprit que notre consommation énergétique, son augmentation, en tout cas, s'appuie essentiellement sur les énergies fossiles. Alors, ça sert à quoi, toutes ces énergies qu'on consomme Eh bien, ça sert à ça. Il y a, euh, on va dire, trois grands secteurs dans lesquels on consomme de l'énergie. Premier secteur, ça c'est facile à appréhender, c'est les transports. Vous avez bien conscience que pour vous déplacer, que ce soit dans, un, dans une voiture, dans un camion, dans un bus, que ce soit dans un avion, il faut mettre euh, un truc qui s'appelle de l'essence ou du diesel pour que ça avance. Donc évidemment, les transports, ça consomme de l'énergie. Autre secteur qui, trans qui, qui consomme beaucoup d'énergie, l'industrie. Évidemment, quand vous allez dans un magasin acheter un produit manufacturé, bon, ben, ce produit n'a pas poussé dans un arbre, euh, il, il a bien fallu le construire. Et on, on fabrique les objets manufacturés, les voitures ou les ordinateurs ou n'importe quoi hein, qui s'achètent dans des industries, dans des usines. Et ces usines, eh ben, elles utilisent beaucoup d'énergie pour construire ces produits. Ensuite, autre secteur qui consomme beaucoup d'énergie, et en fait le secteur qui consomme le plus d'énergie, c'est ce qu'on appelle, euh, alors ce les, sont les bâtiments en fait. J'ai mis ici confort thermique, en effet, pourquoi Parce que c'est surtout le fait de réchauffer les bâtiments, donc l'hiver, de les refroidir l'été, parfois, et de plus en plus, et aussi d'utiliser de l'eau chaude chez vous, pour vous doucher notamment, pour prendre des bains, pour laver la vaisselle, pour faire à manger. Euh, tout ça, c'est ce qu'on appelle un confort thermique dans les bâtiments. C'est le secteur qui consomme le plus d'énergie en fait. Et enfin, vous avez un autre secteur qui consomme beaucoup d'énergie, qui est tout ce qui... Euh, c'est la pétrochimie, donc la chimie des plastiques. Quand vous transformez le pétrole en, euh, en plastique, euh, en n'importe quoi qui est en plastique, hein, et ben est un, ça consomme beaucoup d'énergie. Et tout ça, euh, ben en gros, vous voyez ici, les quatre grands secteurs dont je viens de vous parler, c'est l'essentiel de notre vie. Parce qu'on vit dans des bâtiments, on achète des produits manufacturés, on se déplace avec des véhicules qui... Euh, consomme beaucoup d'énergie, et notre société repose sur la chimie euh, du pétrole. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça, il va falloir le faire baisser. Parce que tous ces trucs-là, euh, eh c'est des sources d'émissions de CO2. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va faire un lien entre notre consommation énergétique et euh, l'économie. Parce que euh, évidemment on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et euh, quand on regarde ce graphique, il vous montre quoi Il vous montre que plus notre consommation énergétique augmente, c'est ce qui est en abscisse ici sur le graphique, hein, plus elle augmente, cette consommation énergétique, plus on fait croître notre PIB. Donc le PIB, vous savez, c'est cette notion de, de richesse, euh, c'est le, tous les salaires qui sont distribués au cours de l'année, c'est tout... Euh, tout ce qui va être acheté dans le commerce, ça représente le PIB, c'est ce qu'on appelle la création de richesse, quelque part. Voilà, très bien. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une corrélation pratiquement parfaite entre la consommation énergétique et la croissance du PIB. Plus la consommation énergétique est importante, plus le PIB va croître. Et ça, c'est vrai depuis, euh, c'est marqué en bas, hein, ça fait plus de 60, près de 60 ans que c'est vrai. Et vous voyez que si vous êtes un petit peu calé en statistiques, le R carré là, il est, il est pratiquement égal à 1. Ça veut dire que la corrélation est quasiment parfaite. Ça veut dire qu'il y a une covariation parfaite entre la hausse de la consommation énergétique et la hausse du PIB. Donc, je vous ai dit précédemment qu'il faudrait peut-être faire baisser la consommation énergétique, puisque plus on consomme d'énergie, plus on émet de CO2. Ça voudrait dire que si on fait baisser la consommation énergétique dans notre système actuel, hein, ben ça veut dire qu'on fait baisser le PIB. Et ça, il euh, n'y a aucun gouvernement du monde entier qui souhaite faire baisser la consommation énergétique parce que ça fera baisser le PIB puisque tous les gouvernements du monde entier euh, vous promettent quoi Quand ils se présentent à une élection, vous promettent de la croissance. Quand on vous parle de croissance, c'est implicitement la croissance du PIB, évidemment. Donc la croissance de la consommation énergétique, donc la croissance des émissions de CO2. Alors, grosse mauvaise nouvelle pour nous, ce PIB, euh, c'est euh, le chiffre macroéconomique de référence hein, euh, depuis déjà plusieurs décennies. Tout le monde cou court après la croissance du PIB. Le problème, c'est que le PIB, il néglige pas mal de choses. Et donc ce petit schéma, vous montre quoi Vous montre que... Euh, alors, il y a les êtres humains, donc ça, c'est nos sociétés. Nous, on est au centre, on est ici. Très bien. De ce côté, il y a euh, tous les biens et services qu'on va pouvoir euh, construire ou vendre euh, dans nos sociétés. Donc, vous avez des voitures, on, on construit des maisons, etc. Et vous voyez quoi Vous voyez que euh, le PIB mesure en fait ce qui se passe avec le travail de l'être humain. L'être humain travaille, donc c'est ce qui est marqué ici, c'est le W en économie, le, tra le travail c'est un W, très bien. On travaille pour fabriquer des choses et on investit de l'argent, le capital, pour aussi fabriquer des choses, très bien. Le PIB, il ne compte que ça, il ne compte que le travail et le capital. Le problème, c'est que le monde dans lequel on vit, il ne se résume pas qu'à ça, il ne se résume pas qu'à des êtres humains et des produits manufacturés. Il y a autre chose, notamment deux autres choses importantes, c'est que pour fabriquer tous ces biens manufacturés, il a fallu se servir de ressources naturelles, dans des stocks qui sont parfois renouvelables et qui sont parfois non renouvelables. Euh, certains stocks renouvelables, alors pas un stock renouvelable, exemple l'océan. Quand vous, quand vous allez pêcher, voilà. vous avez une activité de pêche, vous pêchez, euh, les poissons se reproduisent et tant que euh, vous respectez euh, la logique environnementale de la reproduction du poisson et que vous ne faites pas de la surpêche, les poissons se renouvellent et donc c'est un stock renouvelable. Très bien. Le problème, c'est que, vous le savez tous, on surpêche. Donc, les stocks qui sont renouvelables peuvent parfois devenir non renouvelables. Ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Et l'exemple type des stocks non renouvelables, ce sont les énergies fossiles. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, euh, pour être fabriquées, les énergies fossiles, ça met des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Donc, il est évident qu'à l'échelle d'une vie humaine, les énergies euh, fossiles, ce sont des énergies, ce sont des, en fait des, des matières premières qui sont non renouvelables. Donc, le souci auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que quand on, on ne prend en compte que le PIB pour euh, gouverner, pour guider en fait, l'avenir d'un pays et du monde entier, eh bien, on néglige en premier lieu ces stocks euh, de ressources naturelles qui sont renouvelables et non renouvelables, parce que là, vous voyez bien, on ne les prend pas du tout en compte dans le PIB. Et le PIB ne compte que le travail humain et le travail du capital, en gros. Il, il s'en fout complètement de, euh, des ressources naturelles. Et d'ailleurs, c'est euh, au début du 19e siècle qu'il y a un économiste qui s'appelle Jean-Baptiste Say, qui a dit que les ressources naturelles... Il a quasiment dit ça, hein. les ressources naturelles sont infinies, et donc puisqu'elles sont infinies, on n'en tient pas compte dans les traités économiques. Et ça fait deux siècles, en fait, qu'on fonctionne avec cette logique de euh, on ne regarde pas ce que la nature euh, peut avoir de bien ou de mal, d'influence euh, sur l'économie, puisqu'en fait la nature est infinie, et c'est pas la peine de la prendre en compte. Bon, malheureusement, c'est qu'il faudrait peut-être un petit peu changer de logiciel. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que d'une part, les, la, la, la nature, elle est épuisable. Les stocks d'énergie ou de matières premières sont épuisables. Et deuxièmement, en fabriquant tout ce qu'on fabrique, en donc des énergies fossiles, euh, on produit ce qu'on appelle de la pollution. C'est ce qui est marqué ici en haut. Et la pollution, pareil, dans le PIB, elle n'est pas prise en compte. On ne compte pas du tout les nuisances euh, sanitaires, les nuisances environnementales que... Euh, l'on émet que, que en fait quand on produit des biens et des services la mauvaise nouvelle euh, la dernière mauvaise nouvelle j'ai envie de dire c'est que ces nuisances environnementales de pollution hein, c'est un terme générique de pollution déjà ne sont pas prises en compte dans le PIB mais en plus elles peuvent impacter les ressources naturelles puisqu'on sait tous que voilà, quand vous euh, déversez du plomb, du mercure dans les océans ben, les poissons globalement ne vont pas aimer ça euh, quand vous mettez plus de CO2 dans l'atmosphère que l'atmosphère se réchauffe et que donc les océans se réchauffent à un moment donné, il y a euh, par exemple les coraux qui vont avoir des soucis, euh, donc il y a des nuisances environnementales ici qui sont très réelles, très présentes, mais qui ne sont absolument pas prises en compte dans l'indicateur le, le, le, macroéconomique qui nous permet de gouverner l'avenir de la planète, qui s'appelle le PIB. Donc malheureusement, la grosse mauvaise nouvelle, c'est que euh, notre planète est mal dirigée, et que je ne sais pas euh, jusqu'à quand... Les, les, les femmes et les hommes politiques qui dirigent euh, vont utiliser le même, ce même logiciel qui est totalement faux en fait on marche complètement sur la tête malheureusement pour l'instant on n'en sort pas alors on n'en sort pas et euh, je ne suis pas du tout le premier à le dire hein, Alors, ça c'est clair et net euh, si on remonte un petit peu dans le passé il y a eu des gens qui ont travaillé euh, dans la, ce qu'on appelle la, la dynamique des systèmes euh, Alors, en gros c'est comment fonctionne le monde avec quelques variables euh, variables alimentation variable population variable ressources naturelles euh, variable industrie et donc là vous avez ces variables là qui sont sur ce graphique et ils ont fait, alors c'était dans les années 70 c'est un, un rapport qui, euh, qui s'appelle le rapport Meadows qui avait été commandé par euh, des industriels en fait à l'époque euh, c'était le rapport du club de Rome pour ceux qui ont entendu parler du club de Rome et ce rapport disait quoi disait que en gros euh, vers 2030, alors à l'époque c'était 2040, en 2040 on assisterait à un effondrement du, du système économique et, euh, et de nos sociétés alors ce rapport il a été beaucoup décrié dans les années 70-80, évidemment il y a plein de gens qui étaient contre euh, le problème c'est que on n'est pas en train de parler de croyances religieuses euh, ou de, euh, de, de dogmes politiques on est en train de parler de physique en fait et la physique vous pouvez rarement être contre vous pouvez aimer, ne pas aimer, mais être contre la physique, ça peut être dangereux. Hein si vous vous amusez à sauter par la fenêtre, vous allez voir qu'il y, y a une règle qui s'applique à tous, hein ça s'appelle la gravité, et en général, on va tous tomber très vite par terre. Euh, donc, euh, la physique, elle est inviolable. Donc, ce rapport du Club de Rome, il parlait pas mal de physique quand même. Euh, la physique est quand même négligée par beaucoup d'économistes. Et euh, le souci, c'est quand on se heurte aux limites physiques du monde, euh, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de, de, de choix ou de croyance, c'est une question de c'est comme ça. Ça s'appelle la physique, c'est les règles de la matrice dans laquelle on vit, en fait, si vous voulez. Et donc, euh, les gens qui ont, qui, ont, qui ont fait des prévisions en fait, sur le, le long terme, sur l'évolution du monde, euh, ils l'ont fait une fois en 70, puis d'autres personnes l'ont refait au début des années 2000. Ils sont on est, on est arrivés aux mêmes conclusions. C'est qu'à un moment donné, vous voyez ici, si la population, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Elle augmente. Euh, l'alimentation, euh, pareil, la production alimentaire, elle augmente, elle augmente, elle augmente, les services augmentent, l'industrie augmente, dans le même temps, les énergies hop, non renouvelables, elles diminuent, et vous avez un truc ici qui augmente, qui s'appelle la pollution. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et à un moment donné, toutes ces courbes qui se croisent, eh bien, vont faire que la pollution devenant trop, trop importante, eh bien, vous allez avoir euh, l'alimentation qui va décroître, vous allez avoir les services du coup qui décroissent, euh, et puis la population va décroître à un moment donné de fait, parce que quand vous tapez dans les ressources alimentaires euh, ben, s'il y a moins à manger, il y aura moins de gens donc ça c'est la mauvaise nouvelle alors comment on fait pour essayer d'éviter ça ben, il va falloir commencer à apprendre à compter alors il faut compter quoi pour, il faut, en fait on veut, on veut On veut éviter cette augmentation de la courbe bleue là. on veut éviter que la pollution continue d'augmenter la pollution, quand on parle du changement climatique c'est surtout les émissions de CO2 Aujourd'hui, euh, c'est un chiffre que vous pouvez retenir, si vous aimez un petit peu les chiffres. Euh, les émissions de CO2, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 par an à l'échelle du monde. 40 milliards de tonnes. Et principalement, ça vient d'où Eh ben, des énergies fossiles. Vous voyez ici, on a des réservoirs géologiques. Nous, on fait quoi On déstock des énergies fossiles, on déstock du carbone qui est sous terre pour le mettre dans l'atmosphère. Alors, ce pas le premier but hein, de le mettre dans l'atmosphère, mais comme on les brûle, ces énergies fossiles, ça met du CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez qu'à peu près 34 milliards de tonnes chaque année sont émises dans l'atmosphère en déstockant des énergies fossiles. Et il y a à peu près 5 milliards de tonnes aussi de CO2 qui est émis dans l'atmosphère, là, quand on fait ce qu'on appelle du changement d'occupation du sol. Alors ça, c'est le terme politiquement correct, hein, le changement d'occupation du sol, le terme beaucoup moins politiquement correct, ça s'appelle de la déforestation. Quand vous coupez des forêts, pour faire des surfaces agricoles, par exemple, c'est principalement ça, le, la déforestation. Hein. C'est créer des surfaces agricoles et surtout des surfaces agricoles pour faire manger du bétail. C'est ça. Le... Donc, quand vous mangez de la viande, si vous voulez, ben vous, vous êtes indirectement euh, responsable de déforestation parce que on a, on a coupé des forêts pour faire du maïs, par exemple, pour faire manger des animaux que nous on va manger par la suite. Bref. Donc, ces deux grandes sources d'émissions de, de CO2, la déforestation et les énergies fossiles, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Euh, à l'échelle du monde. Très bien. Si on regarde les émissions, alors ça c'est un chiffre assez actuel, hein, c'était chiffre, le chiffre moyen de, de la décennie, on va dire 2007-2016, si on prend les émissions 2020, de 2019, c'était 42 euh, ou 43 milliards. Ça ne cesse d'augmenter en fait. Et si on regarde l'évolution des émissions de CO2 depuis une cinquantaine d'années, c'est ça. On part ici, en 60, on n'était même pas à 10 milliards de tonnes de CO2. Et là, hop, on monte. On monte. Ça, c'est que les émissions des énergies fossiles. Et on se rapproche de 35, voire 40 milliards. Et vous voyez quoi Vous voyez que ça ne cesse de progresser. Alors, fait un petit peu, euh, on va dire, cynique, si vous vous souvenez, peut-être, si vous connaissez ça, en 92, il y a eu ce qu'on a appelé le sommet de la Terre à Rio. C'est euh, alors, c'est le troisième sommet de la Terre. C'est, euh, En fait, l'ensemble des pays du monde se sont engagés à réduire les émissions de CO2. On a pris conscience qu'il y avait un souci avec le climat, qu'on émettait trop de CO2. Et donc ici, là, on était à peu près à 22-23 milliards de tonnes de CO2 émises. Les pays du monde entier se sont engagés à, à faire baisser les émissions de CO2. 20 ans plus tard, elles ont augmenté de 66%. De deux tiers. Donc voilà, entre ce qu'on fait, ce qu'on souhaiterait faire et ce qui se passe vraiment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, les émissions de CO2 augmentent chaque année. Conséquence immédiate. Ben, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente. Ici, vous avez, donc c'est la quantité de CO2 dans l'atmosphère, hein, la concentration de CO2. Ici, vous avez euh, un site de mesure historique qui est à Hawaï, euh, qui mesure depuis 1958 les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. On est passé de 315 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Alors 315 ppm, c'est quoi euh, si on compare avec l'oxygène vous savez tous qu'il y a du dioxygène dans l'atmosphère puisqu'on le respire, on vit grâce à lui il y a 21% d'oxygène et eh bien il y a 0,03% de CO2 c'est tout petit mais ça augmente puisque de 0,03% on est passé aujourd'hui à 0,04% on a fait quand même plus 30% d'augmentation et ça en 60 ans donc c'est pas mal et là c'est tout le problème du changement climatique le CO2 augmentant dans l'atmosphère, ça renforce, puisque le SOD est un gaz à effet de serre, ça renforce l'effet de serre, et donc ça fait augmenter les températures. Ici, vous avez un graphique qui vous montre l'augmentation des températures en moyenne sur Terre depuis 1880. Donc vous voyez, au début c'était plutôt stable, et puis ça augmente un peu, puis ça redescend un tout petit peu, et depuis en gros 1970, ça ne fait qu'augmenter, et ça augmente de manière quasi linéaire. Euh, dès lors qu'on prend un intervalle un petit peu long hein, de, de 15 ou 20 ans euh, et la tendance est très forte depuis 50 ans euh, et euh, visiblement ça va continuer et donc ça va être ça la deuxième partie de, de, de la conférence c'est de voir comment le monde euh, comment le climat de la Terre évolue avec cette, cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère donc on sait tous que la température va augmenter et euh, souvenez-vous en 2015 à Paris les, euh, donc ça c'est les réunions de de, de, de l'ONU et du, du GIEC pour dire euh, qu'est-ce qu'on fait pour le climat, donc c'est les fameuses COP, c'est les conférences des parties, là c'était la COP euh, 21, à Paris on a dit il faut limiter il faudrait limiter le réchauffement climatique à 1,5 voire à 2 degrés, enfin ils ont dit à 2 degrés voire à 1,5 degrés puisque c'est encore plus ambitieux comme, comme objectif. Donc pour ça, les climatologues qui travaillent sur les questions de lien entre la température de de l'atmosphère et la quantité de CO2, ils nous disent quoi Ils nous disent que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, alors même qu'on est déjà à plus de 1, hein, puisque là, les dernières années, on est à plus de 1 degré de réchauffement, donc on a droit à, à 1,5 degré de réchauffement encore, hein, eh bien, on a un budget carbone. C'est-à-dire on a droit d'émettre telle quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce budget carbone, c'est 240 milliards de tonnes de CO2. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, on a droit à un peu plus de CO2, évidemment. On peut encore émettre 990 milliards de tonnes de CO2. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on émettait 40 milliards de tonnes par an. Donc, même si vous êtes, si êtes fâché avec les maths, 240 divisé par 40, ça fait 6. Ça veut dire que dans 6 ans, en 2026, les 1,5 degrés, c'est terminé. Donc, comment on fait comment on fait pour faire baisser nos émissions de CO2 ce petit camembert va vous montrer l'évolution en fait, des émissions de CO2 depuis, depuis le début de la révolution industrielle. Donc, ça va commencer, on commence ici, hein, en gros, à, en haut, à l'origine du graphique, et puis ça va progresser dans ce sens-là, et vous allez voir, plus le temps passe, quelle est, quelles sont nos émissions de CO2. Quand on aura fait le tour complet du camembert, là, on sera arrivé à notre budget de 2 degrés. Quand on sera arrivé ici, on sera arrivé au budget 1,5 degrés. Donc là, on est en 1850. En 1850, hop on fait progresser euh, le, le temps, on passe 50 ans. En 50 ans, vous voyez, on a émis un petit peu de CO2. Très bien. On est en 1900. En 1950, on a fait encore augmenter nos émissions de CO2. OK. Puis en 1950, on sait qu'entre 45 et 75, il y a eu ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Et donc, bim, les 30 glorieuses, vous voyez que ça a fait exploser nos émissions de CO2. Et puis de toute façon, plus le temps passe et plus on émet beaucoup de CO2. Et donc, vous voyez qu'en 2017, on en était là. Vous rajoutez deux, deux ans parce qu'on est à, à fin 2019. Bon, en 2020, on n'a pas les chiffres encore, évidemment. Mais à fin 2019, on en était là. On a émis cette quantité de CO2. Et il nous reste ça pour atteindre notre budget de 1,5 degré et un peu plus pour atteindre les 2 degrés. Donc, on fait combien On fait comment, pardon, à 8 milliards d'êtres humains sur Terre pour éviter d'émettre trop de CO2 et faire, le, faire se réchauffer le climat de 1,5 ou de 2 degrés Eh bien, on va faire des... Des calculs tout bêtes. Des calculs tout bêtes, de règle de 3, en fait, où on regarde quoi On regarde l'évolution des êtres humains sur Terre. L'évolution sur les 30 prochaines années, selon les, pro les projections démographiques, c'est ça. On sera en moyenne 9 milliards d'êtres humains sur Terre. OK. Donc, 9, millions humains, euh, 9 milliards d'êtres humains sur Terre sur les 30 prochaines années, ça, euh, avec 240 milliards de tonnes de CO2 à émettre pour éviter de... Dépasser les 1,5 degrés, ça fait quoi Eh bien, ça fait qu'on a droit chacun d'entre nous à une tonne de CO2 par an par habitant. Parce qu'on a 30 ans, donc on divise 240 par 30, puis on divise par 9, puisqu'on est 9 milliards d'êtres humains, ça fait que par personne, vous avez le droit d'émettre une tonne de CO2 par an. Pour les 2 degrés, c'est un peu plus, on a droit à 3,5 tonnes de CO2. Et du coup, maintenant je vous pose la question, ok, ça veut dire quoi euh, émettre une tonne de CO2 par an par habitant ben, par exemple, un Français moyen, et c'est vrai depuis 1995, euh, émet 8 tonnes de CO2 par an. Donc en moyenne, vous et moi, on est responsable de l'émission de 8 tonnes de CO2 par an. Et là, je vous dis, pour limiter le réchauffement à 1 degré, à 1 degré 5, pardon, hein, il faut baisser à 1 tonne, c'est-à-dire qu'il faut faire baisser nos émissions d'un facteur 8. Il faut diviser nos émissions par 8. Pour 2 degrés, il faut les diviser par 2 en haut, un peu plus que par 2. Et donc là, maintenant, je vous laisse euh, tout seul aller voir ce site. Des adresses. Euh, C'est un, un fichier Excel. Alors peut-être vous êtes fâché avec Excel, mais peu importe. Euh, il faudra bien passer par là si on veut avoir un, une action un jour sur nos émissions de CO2. Il faut quantifier en fait. Il faut commencer à faire votre euh, bilan carbone, votre budget carbone. Euh, donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, évidemment, hein, pas vous forcer. Euh, il faut que ça soit quand même. Euh, il faut qu'il y ait un intérêt pour vous de télécharger ce fichier Excel et de remplir, vous allez voir, est... il est bien présenté, et vous verrez comme ça quel est votre impact en termes d'émission de CO2. Je vous le dis de suite, moi qui fais un petit peu attention, euh, je suis dans la moyenne des Français. Euh, vous allez voir que c'est très difficile de ne pas émettre de CO2, de ne pas émettre beaucoup de CO2, on va voir. Donc, là, si vous n'êtes pas encore euh, parti dans une, un délire euh, psychotique, parce qu'on vous voyez très bien que ça va mal, et si vous n'êtes pas endormi parce que ça ne vous intéresse pas ce que je vous raconte, euh, on va parler de la toute dernière partie, les conséquences sur le climat. Les conséquences sur le climat, comment on fait pour se projeter dans l'avenir euh, En termes climatiques, on utilise ce qu'on appelle des, des modèles climatiques, ce sont les outils qui permettent de, de calculer l'évolution du climat. Donc les, les modèles climatiques, ils, ils discrétisent la Terre en, en petits pixels, comme ça, ça fonctionne comme ça, Donc vous avez des calculs qui sont effectués dans chaque pixel, et donc ces modèles, ils ont une résolution c'est la taille des pixels. Plus le temps passe et plus la résolution elle est bonne. C'est exactement comme les écrans d'ordinateur, les écrans de télé. On a des pixels de plus en plus petits. Et donc, ces euh, pixels de plus en plus petits, là, vous avez des pixels à l'échelle de la France. Vous voyez, ils font 12 km quand même à l'échelle de la France. Donc, euh, c'est pas très, très, très, très petit. Euh, mon travail, moi, en tant que chercheur, c'est d'affiner encore les modèles climatiques pour avoir des cartes locales qui permettent d'avoir, de, de, de donner une idée fidèle de ce que sera le climat dans le futur. Donc, je travaille notamment à l'échelle de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc là, vous avez la carte de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est une métropole qui est très allongée dans le sens nord-sud, puisque ça part de la mer et ça va jusque jusqu'à la frontière italienne et jusqu'au col de la Bonnette là. Donc, dans cette dans cette métropole Nice-Côte d'Azur, vous allez voir que le climat évolue selon différents scénarios puisqu'à l'échelle du monde on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, est-ce qu'on va être vertueux, est-ce qu'on va faire baisser nos émissions de CO2 de manière rapide ou au contraire est-ce qu'on va laisser faire est-ce qu'on va continuer les, les bonnes méthodes qu'on qu connaît depuis toujours pour euh, continuer à faire croître l'économie parce que malheureusement il y a quand même un, une grosse contradiction entre la croissance de l'économie et euh, on va dire une, la maîtrise de l'évolution du climat malheureusement c'est comme ça, je ne suis pas communiste je suis avant tout scientifique et en tant que scientifique, je vous le dis si on veut agir sur le climat, il va falloir de plus en plus faire ce qu'on appelle de la décroissance. Tous les gens qui vous disent que la croissance verte c'est possible, j'ai beaucoup beaucoup de mal à le croire. Enfin bref, donc comment on se profile dans le futur pour le climat Et bien, on fait des scénarios est-ce qu'on va être gentil Est-ce qu'on va pas être gentil Donc, le scénario gentil, c'est ce qu'on appelle le 2.6, le RCP 2.6. Alors, RCP, c'est en anglais, hein. en gros, c'est euh, combien d'énergie on ajoute dans le système climatique euh, l'énergie ce sont des watts on revient à nos watts de la machine à vapeur hein. c'est les 2,6 watts par mètre carré en plus dans le système climatique terrestre on ne va pas rentrer dans les détails mais retenez que c'est de l'énergie en plus l'énergie en plus c'est de la température qui augmente et donc plus le chiffre il est gros là, 2,6, 4,5, 6, 8,5 plus ça veut dire qu'on va faire augmenter la température et donc moi en tant que géographe climatologue mon travail c'est quoi C'est de produire des cartes, des cartes locales. Euh, et les cartes locales, vous voyez, avec une résolution qui est très fine, puisque la taille des pixels dans cette dans carte, elle est de 25 mètres. Euh, donc les pixels font 25 mètres de côté. Et tous les 25 mètres de côté, je calcule une température. Ces températures-là, vous avez des cartes d'évolution, euh, c'est pour la température au mois de juillet. Alors c'est les maximales pendant l'été, si vous voulez. Hein. Là, c'était la fin du siècle, la fin du 20e siècle. Vous aviez cette température-là euh, dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Euh, à peu près 23 degrés, quand on prend en compte et le littoral et les montagnes, et là c'est la fin du siècle qu'on est en train de vivre, donc c'est les 20 dernières années du 21 e siècle, selon un modèle, et selon ce scénario gentil, 2.6, et là ce scénario très émissif en termes de CO2, 8.5, vous voyez qu'il y a quand même une différence de 5 degrés en moyenne entre les deux. C'est-à-dire que si on met pas beaucoup de CO2, eh bien, on va réchauffer le climat, de la métropole Nice côte d'Azur, de 2 degrés par rapport à la fin du XXe siècle. Si on émet beaucoup de CO2, c'est plutôt 7 degrés. Donc 7 degrés, je vous laisse imaginer, la normale climatique à Nice à la fin du XXe siècle, c'était 27 degrés à l'aéroport. 7 degrés, ça veut dire que la normale climatique, la moyenne, c'est 34. Ça veut dire qu'un jour sur deux, il fait plus de 34 degrés. Ça veut dire que quand il y a une vague de chaleur, il fait 41, il fait 42. C'est-à-dire les températures qu'on observe actuellement, plutôt du côté sud de la Méditerranée. Et côté sud, dans l'intérieur des terres. Donc voilà, ça c'est un exemple, avec un modèle, on peut faire un autre exemple avec un autre modèle, c'est pas le même modèle, vous voyez, un, un, le précédent c'était un modèle français, ça s'appelle le modèle Alada, et ça c'est un modèle euh, italien, qui s'appelle le, le Regional Climate Model, ce modèle italien, c'est bien de comparer le modèle pour voir un petit peu, euh, qui, euh, si ils disent tous la même chose ou pas. Mais si je change le diapo là, vous voyez que les cartes se ressemblent quand même beaucoup, c'est évidemment la prévision pour les températures du mois de juillet et l'après-midi, avec les mêmes périodes de temps, avec les mêmes scénarios. C'est juste deux outils, deux modèles qui changent. Et vous voyez que les cartes se ressemblent beaucoup, ça veut dire que globalement, les projections climatiques, euh, elles ne sont pas farfelues. Quel que soit le modèle qu'on prend en compte, eh bien, ça nous dit que si on est plutôt respectueux de l'environnement et qu'on n'émet pas beaucoup de CO2, on va réchauffer le climat mais de manière assez limitée, par contre, si on ne fait pas gaffe du tout, eh ben le climat va partir euh, dans ses délires et en moyenne, on va gagner 6 à 7 degrés. En tout cas, ici, hein, dans la métropole Nice Côte d'Azur, ça peut être très différent ailleurs dans le monde. Globalement, ça se réchauffe, mais l'intensité peut être différente. Mais ici, c'est l'ordre de grandeur. On va faire plus 100 degrés jusqu'à plus 6 ou plus 7 en fonction de nos comportements. Donc voilà. Ce que j'avais à vous raconter, moi, aujourd'hui, ça peut vous sembler un effet de la fiction. C'est le thème du, euh, du colloque euh, de ce festival, donc ça tombe très bien. Malheureusement, euh, je pense que ça ne sera pas de la fiction du tout. Euh, si on ne fait pas attention, on ira, à mon avis, vers des trucs qui sont assez dangereux et qui vont compromettre l'évolution démographique à l'échelle du monde, qui vont compromettre le bien-être de la nature, euh, des animaux et donc faites attention, essayez de vous sentir concerné. c'est ce que raconte un petit peu ce petit texte c'est une petite blague qui est très connue euh, il faut qu'on se sente concerné qu'on ne passe pas seulement confiance aux autres pour agir, c'est chacun d'entre nous qui doit essayer à son niveau à son échelle d'être un peu plus raisonnable, il ne s'agit pas de, devenir, de revivre comme il y a deux siècles dans une, pas dans une caverne mais presque euh, mais d'être raisonnable on ne peut pas tout faire, en tout cas ce qu'on ce qu'on nous fait croire, partir en vacances au bout du monde, euh, manger de la viande tous les jours, euh, vouloir qu'il fasse 26 degrés dans son appartement l'été, et, euh, et puis 18 l'été, parce qu'on aime bien avoir froid quand il fait chaud, euh, tout ça, c'est pas raisonnable. Et donc, il faut réapprendre à être raisonnable, et on peut vivre tout à fait euh, correctement, et être heureux en étant raisonnable. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Super, merci Nicolas pour euh, cette super conférence qui euh, classique quand même euh, pas mal de choses et puis qui nous, qui finalement tu, tu mets des points sur des, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. <rire> euh, donc euh, je vais avoir euh, une première question là, qui, c'est peut-être un peu euh, pas chronologique par rapport à ta présentation, mais c'est pas grave. Ça va être la première euh, question qui me vient. C'est que tu dis le, la croissance verte avait pas euh, euh, C'est un peu peut-être utopique. Je ne sais pas ouais. de quel sens il faut la prendre. Tu peux nous préciser un peu plus pourquoi euh, cette croissance verte est, et cette, cette croissance verte, pardon, est, est, est si utopique que ça ben, on a vu quand on, re on retombe sur le graphique de la croissance et du, euh, de l'énergie et du PIB là. Si je remonte ici, la croissance verte, ça voudrait dire quoi C'est à dire que la croissance énergétique, en fait, euh, la croissance du PIB s'appuie sur une énergie verte, entre guillemets. Et donc, euh, les éoliennes, les barrages hydroélectriques, euh, les panneaux photovoltaïques, malheureusement, euh, si on veut avoir autant d'énergie à disposition euh, euh, pour produire autant de PIB, euh, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques suffiront pas du tout. Et il faudra tellement en produire que globalement, on retombera sur d'autres problèmes environnementaux, d'autres limites physiques, euh, parce que les panneaux photovoltaïques, c'est comme... Pour le, beaucoup d'autres choses, il n'y ben, a pas de réservoir géologique de panneaux photovoltaïques, il faut les construire. Hein. Et donc il faut qu'il y ait des usines euh, qui utilisent aussi beaucoup d'énergie. Alors pour l'instant, en plus, ces usines sont des usines qui utilisent de l'énergie fossile. Hein. Le monde idéal, ça serait un monde où les énergies qui construisent des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes n'utilisent que de l'électricité qui vient de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes. Malheureusement, il y a des soucis, des gros soucis avec ces énergies parce que ce sont des énergies qui, sont, euh, qui ne sont pas commandables. Des énergies qui sont fatales, c'est-à-dire l'éolienne, elle marche quand il y a du vent. Et en gros, c'est un cinquième du temps. Voilà, pour faire simple. Alors qu'une une, une centrale qui fonctionne avec du charbon, quand vous appuyez sur un bouton, elle fonctionne. Quand vous rappuyez sur le bouton, elle s'arrête de fonctionner. Donc, il y a des choses qui sont pilotables aujourd'hui, facilement pilotables avec du fossile, qui ne le sont plus du tout avec des énergies renouvelables. Donc, la croissance verte, euh, la croissance verte parfaite, ça serait euh, une croissance qui ne s'appuie que sur des énergies renouvelables, des énergies « entre guillemets vertes ». Mais si on fait ça à très grande échelle, à l'échelle du monde, euh, et bien, il y a des limites physiques euh, évidentes euh, que pas grand monde a en tête. Et puis, on, on, on se le cache parce qu'on se dit qu'on pourra toujours prospérer de la manière dont on prospère depuis un siècle et demi et qu'il n'y a pas de limites physiques. Malheureusement, il y a des limites physiques. Donc, euh, c'est à ça que je pense, en fait. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'on de euh, qu fasse des choses plus vertueuses, mais qu'on le fasse euh, de manière aussi massive, en faisant croître le PIB de la même manière indéfiniment, je ne pense pas physiquement que ce soit possible. Ok, merci pour ces éclaircissements. Alors, j'ai deux questions là, de, de, de l'audience. Euh, la première, euh, euh, qui vient de... En gros, on, on, me, dit, on me signale, on voit le, le vélo derrière toi. Ah oui. <rire> Est-ce que est, ça fait partie de ton effort personnel euh, euh, au quotidien et quels seraient les moyens concrets euh, si tu devais adresser, conseiller les gens euh, pour euh, faire changer un peu les choses quelles seraient les, concrètement les choses qu'il faudrait faire est-ce que toi par exemple tu es aussi devenu végétarien du coup, non que... alors je ne suis pas végétarien je ne mange pas beaucoup de viande rouge parce que euh, voilà, bon, je n'ai pas besoin de beaucoup de viande rouge j'aime beaucoup ça mais je mange pas beaucoup je mange de la viande blanche je mange beaucoup de fromage de produits laitiers donc ce n'est pas terrible non plus euh, donc pour l'alimentation j'ai des progrès à faire c'est sûr euh, concernant la mobilité, puisque là c'est la mobilité dont il est question, le vélo, alors le vélo moi c'est une passion personnelle, je fais du vélo depuis que j'ai 10 ans, euh, donc euh, j'utilise euh, le, le vélo pour aller à mon travail par exemple. Euh, alors j'habite pas très loin de mon lieu de travail, c'est une chance, c'est une chance. C'est quelque chose que j'ai provoqué quand même. Euh, mais c'est une chance parce que beaucoup de gens n'ont pas le choix. Il faut à la fois trouver un logement, à la fois trouver un travail et euh, allier les deux, c'est hyper compliqué. Mais quand on peut, c'est mieux. Et même s'il y a 10, 15 km entre son lieu de travail et euh, sa résidence, euh, essayer d'utiliser des, des, des modes de transport qu'on appelle doux, c'est-à-dire que, alors, ses jambes, 10 km, ça fait long. Mais un vélo, euh, même dans un endroit qui est un petit peu vallonné, un vélo, quand on, est, euh, quand on a 25, 30, 40, 50, même 50 ans, ça se fait. Il hein, euh, y a juste un souci les jours où il pleut. Bon, j'avoue que c'est n'est pas, pas terrible quand il pleut. Mais sinon, essayer d'utiliser le vélo le plus possible, le vélo, c'est quand même assez magique, hein, parce que c'est beaucoup mieux que la marche à pied. On utilise, il y, y a beaucoup moins de de frottement, il y a beaucoup moins d'impact. Euh, on utilise l'invention la, la plus géniale du monde qui s'appelle la roue. Et euh, sur le plat, vous mettez une petite impulsion sur les pédales, vous avancez sans effort. Euh, donc, euh, le problème du vélo, c'est où on le gare quand on arrive à son travail. J'ai de la chance encore une fois, moi, je le rentre dans mon bureau. Voilà. Euh, comme ça, je suis sûr qu'il est là quand je veux repartir aussi. Parce que c'est un, un autre problème, ça. Mais euh, si on... Voilà, le vélo, c'est simple comme... Euh, que, comme le marché, c'est aussi simple. Hein. Il suffit, ça coûte pas très cher non plus, et, euh, et c'est vrai qu'à utiliser au quotidien, ça évite de prendre sa voiture, d'être tout seul dans sa voiture qui fait une tonne cinq et d'émettre plein de CO2 quand on va travailler, quand on revient du travail. Et euh, c'est un effort, à mon avis, euh, salutaire et simple à faire. Et en plus, c'est bon pour la santé, en donc c'est santé. C'est bon pour la santé, il faut faire attention quand même, parce que si vous faites du vélo euh, sur une route qui est très fréquentée, vous respirez plein de saloperies. Ah, euh, et, euh, et puis, quand on tombe en vélo, on s'est beaucoup plus mal qu'en voiture en général. Donc, euh, il faut faire attention, avoir un casque, euh, et prendre des itinéraires qui sont éloignés des routes très fréquentées. Merci pour cette précision. Alors, j'ai une autre question. Donc là, euh, je... Je ne pourrais pas détailler, mais on me demande si tu as lu le, le compte-rendu du Shift Project sur les recommandations du gouvernement au niveau de l'énergie et du climat, et si tu penses que ces recommandations sont à la hauteur des enjeux dont tu, que tu as mentionnés. Alors le Shift Project, je connais bien parce que j'écoute, enfin je lis pas mal de choses qui émanent de, de leur cerveau, on va dire. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans les diapos qui sont passées. Comme je cite mes sources, parce que c'est pas bien de ne pas le faire, euh, je vais en revenir à une peut-être, euh, à quel endroit je peux trouver ça. Euh, ici, par exemple, vous voyez marqué Jean-Marc Jancovici en bas. Alors, Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la figure, on va dire, euh, en France, euh, pour tout ce qui est question climat, énergie, c'est la personne qui s'intéresse à ça depuis euh, 30 ou 40 ans. Euh, il a fait ça, c'est sa vie entière qui tourne autour, autour de ça, et il est notamment dans le Shift Project. Donc évidemment que le Sheet Project, ils essaient euh, de faire avancer les choses. Euh, Jean-Marc Jancovici fait partie du Haut Conseil sur le climat. Donc, euh, ce n'est pas faute d'essayer. Hein. Ils, ils font le maximum. Malheureusement, à un moment donné, il y a ce que la communauté scientifique va dire. Euh, et puis, il y a aussi, derrière, il y, a les, il y a les politiques. Les décideurs, les aménageurs, c'est eux qui, qui doivent mettre en pratique ce qu'on leur dit. Euh, alors, ils comprennent très bien ce qu'on leur raconte malheureusement, souvent, c'est pas populaire du tout. Un simple exemple, la taxe carbone, ça a fait les gilets jaunes quand même. Alors, peut-être c'est mal expliqué, il n'y a pas de pédagogie. Malheureusement, quand vous dites à quelqu'un que, qui a construit sa vie sur les énergies fossiles, allez dire à un pilote d'avion que les avions, ben, c'est n'est plein de CO2 et qu'il va falloir arrêter. Là, on l'a très bien vu avec la pandémie récente, avec le blocage que ça a occasionné pour le secteur aérien, ben, les avions, euh, si vous leur dites qu'ils ne peuvent plus voler, c'est plein de gens qui sont au chômage, c'est tout un secteur euh, dans le monde entier qui s'effondre. Il euh, bon, y, y a des gros soucis. Donc les, les politiques, ce n'est pas facile pour eux euh, d'avoir le courage de prendre ces décisions qui sont hyper compliquées. Euh, et je j'aimerais pas être à leur place, ça c'est sûr. Euh, après, il va bien falloir que quelqu'un le fasse à un moment donné. Et euh, les politiques, s'ils se présentent, aux élections c'est pour après avoir des responsabilités il faut bien qu'ils assument ces responsabilités s'ils n'ont pas envie de les assumer moi j'ai pas envie de les assumer je ne vais pas me présenter par exemple c'est pas un truc que je vais faire parce que je sais très bien qu'après c'est très difficile à gérer mais si on se présente, ça veut dire qu'on doit assumer derrière et donc ils ont, un progrès, ils ont beaucoup de progrès à faire à ce niveau là ça c'est sûr et est-ce que tu crois du coup que la, la, la crise euh, du Covid qu'on qu a qu'on a eu, enfin qu'on va subir maintenant, l'after-shock comme je dirais, euh, elle va permettre un, un tournant un peu positif ou euh, tu penses que ça va revenir? Euh à la normale d'avant euh... Alors ça, ça j'en sais rien, j'en sais rien, vraiment, je suis ça pas... pas J'ai essayé d'y réfléchir, parce qu'on a eu du temps pour y réfléchir, quand même, euh, mais euh, je sais pas, je sais pas du tout, parce qu'il y a toujours l'effet psychologique du, du choc, du départ, euh, on voit qu'on voilà, vit un petit peu au-dessus de, de nos moyens, en fait, hein, en termes environnementaux, euh, donc on se dit au début, euh, on va évoluer, on va changer les choses, mais après, on retombe, on retombe souvent très très vite dans nos travers. Mmh. Euh, donc c'est une mutation en profondeur qu'il faut effectuer de nos comportements, euh, des, de la société de manière générale. C'est repenser tout, tout l'aménagement du territoire. Euh, depuis 30 ou 40 ans, ou même 50 ans en France, c'est une, une logique d'aménagement et de périurbanisation. La périurbanisation, ça veut dire habiter loin des centres urbains dans lesquels se trouvent les, souvent les métiers. Bon, euh, et bien ça veut dire qu'on prend les voitures on prend les transports pour se rendre au, au travail c'est pas du tout, du, tout, du tout une bonne idée euh, pareil en, en France il y a le secteur agricole qui ne cesse de, de décroître c'est un métier difficile il euh, y a eu la mécanisation du secteur agricole euh, si on veut faire baisser nos émissions de CO2 il euh, ben y a beaucoup de boulots qui sont dans le tertiaire qui devraient repasser dans le primaire parce que s'il y a plus de paysans ça veut dire qu'il y a moins de machines parce que pour l'instant, on, on, on produit nos, nos denrées alimentaires euh, avec des machines qui, qui consomment de l'énergie. Si c'est des êtres humains qui sont dans les champs, et il faut beaucoup plus d'êtres humains que de machines, évidemment, on fait baisser les émissions de CO2. Euh, les, les pays dans le monde qui ont le moins d'émissions de CO2 sont les pays dans lesquels la, la population euh, active est, est beaucoup, beaucoup, beaucoup orientée dans le, dans le primaire. Alors je ne dis pas que c'est le mode de vie que tout le monde veut employer, mais peut-être... Que il faudrait réfléchir à ça, c'est-à-dire que là, c'est le secteur de l'éducation euh, qui, qui doit agir là-dessus, sur est-ce qu'il faut former autant de cadres dans le secteur tertiaire que ce qu'on forme aujourd'hui Est-ce que c'est utile de former des gens pour qu'ils travaillent dans des bureaux C'est la question quand même. Hein. C'est une question fondamentale de mode de vie, de philosophie de, de l'avenir de la société, euh, mais c'est une question euh, qu'il faut se poser maintenant, pour dans 10, 15 ou 20 ans, parce que dans 10, 15 ou 20 ans, quand le climat aura trop changé et que les denrées alimentaires, elles pousseront plus toutes seules comme elles poussent aujourd'hui, enfin toutes seules, on les aide, hein, eh bien, euh, c'est n'est pas là qu'il faudra euh, à, on va dire, impulser les, les mutations, c'est maintenant. Mais ça, euh, c'est des, des efforts beaucoup trop... Psychologiquement, on n'est pas prêt, je pense. On n'est pas prêt du tout, mais c'est ce vers quoi on doit se diriger. D'accord. Et, euh, et du coup, alors là, j'ai deux questions, euh, peut-être un peu plus techniques, euh, pardon. <rire> euh, J'ai deux questions un peu plus techniques. Euh, Peut-être pour éclair, éclairer les, les auditeurs sur euh, la, la, concrètement comment on arrive à toutes ces, toutes, toutes ces projections. Comment on fait euh, en pratique pour mesurer euh, du CO2 ou euh, un, un gaz à effet de serre euh, en pratique, con, concrètement Concrètement, euh, c'est des appareils. Hein. Pour, alors, pour mesurer la température, c'est très simple. Tout le monde sait qu'il y a un thermomètre c'est un instrument. Mmh. Pour mesurer le CO2, eh bien, il y a des instruments ça s'appelle des analyseurs de gaz, donc c'est un instrument qui va... Euh, il y a une pompe à air qui va absorber, euh, absorber l'air, et dedans, il y, a, euh, il, y a, il y a tout un protocole de mesure qui permet de quantifier, dans la, dans la, la bulle d'air qui a été aspirée, la quantité de CO2. Voilà, C'est aussi, aussi simple que ça. Souvent, ce sont des appareils qui sont très chers, euh, ce n'est pas, pas le prix d'un thermo-, thermomètre, hein. mais ce sont des analyseurs de gaz, donc il y a des analyseurs de CO2, et il y a des analyseurs d'ozone, et des analyseurs de, de méthane, qui permettent de quantifier la concentration de tel ou tel gaz dans l'atmosphère. Et du coup, comment, euh, là tu as montré aussi les, les modèles, les différents modèles, donc tu as dit, bah, il voilà, y a plusieurs modèles, donc euh, comme ils donnent à peu près tous le même résultat, bon, bah, on, on a pu à peu près persuadé que ça va être un peu comme ça mais euh, est-ce que, est, est que tous les modèles sont vraiment euh, fiables à euh, 100% Alors évidemment, ils sont sûrement pas fiables à 100%, mais est-ce que même si euh, les modèles sont différents, est-ce qu'ils ne se basent pas un peu tous sur le même, euh, la même physique Et du coup, est-ce que finalement, c'est pas normal qu'ils montrent à peu près tous la même chose Alors ça, c'est une question de climato-sceptique, mais je veux bien l'apprendre. C'est euh, <rire> bah, même... fait exprès. <rire> c'est fait exprès, non mais c'est très bien. C'est très très bien. Euh, alors, les, les modèles, quand... Euh, on dit qu'ils s'appuient tous, tous sur la même physique. J'ai envie de dire, finalement, heureusement, parce que la physique, si on prend l'exemple caricatural de la loi de la gravité, il n'y en a qu'une seule hein, sur Terre, la loi de la gravité. Il n'y en a pas dix, euh, donc il vaut mieux que tous les modèles suivent les mêmes lois physiques. Euh, en général, une loi physique, si on, on l'appelle la, on comme telle, c'est que c'est une, une théorie qui se vérifie partout, au moins sur Terre, si ce n'est dans l'univers. Euh, et donc, euh, personne ne pourra la violer ne pourra faire en sorte que pour lui, elle marche différemment. Donc, ces modèles qui, climatiques qui utilisent les théories euh, de la physique, euh, de la dynamique des fluides, de, de la chimie atmosphérique, euh, ils ont très souvent des, des, on va dire des, des propriétés de fonctionnement qui sont similaires, mais c'est normal, puisque le, ce sont les règles dans le monde dans lequel nous vivons. Alors après, euh, à l'échelle du monde... Les modèles climatiques globaux, il y en a une quarantaine, si je ne dis pas trop de bêtises, 42 peut-être. Euh, ils ont dans les grandes lignes les mêmes, les mêmes fonctionnements, mais dans le détail, ils, ils, ils ont des, des, des, des propriétés différentes quand même. Mais globalement, il faut avoir plusieurs outils climatiques, plusieurs modèles pour, ce, pour faire des projections. Et ensuite, on fait la moyenne de tous ces modèles pour voir ce, que, ce à quoi on peut s'attendre en moyenne. Mais euh, ce n'est pas non plus une science euh, exacte on parle de projection climatique, c'est un peu finalement comme les prévisions météo, on sait très bien que quand on fait des prévisions météo à 10 jours, à 15 jours, ça ne se réalise pas toujours, donc il faut, il faut faire beaucoup de runs, d'essais, faire tourner les modèles plusieurs fois pour voir les résultats et quantifier à la fois l'évolution et à la fois l'incertitude. C'est important de quantifier l'incertitude. Voilà. Bon, surtout quand en plus les, les modèles sont... J'imagine euh, supposer, reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Euh, voilà, c'est ça. dépend de… Ces, ces outils-là sont quand même validés euh, pour toute la période passée, récente et puis moins récente. Hein. On peut remonter très loin dans le passé hein, pour les, les paléoclimats. Euh, mmh. Donc, il y a plusieurs milliers d'années, il y a plusieurs centaines de milliers d'années pour voir si euh, les modèles qu'on utilise aujourd'hui, ils sont capables déjà de, de resimuler les climats qu'on a déjà euh, vécu. Dans le passé, et donc s'ils sont capables de faire ça, et c'est le cas bien souvent, ça veut dire qu'ils ont ils ont plus de, de pertinence. Il y a ce qu'on appelle une robustesse plus importante qui permet de, de donner plus de confiance aux, aux projections futures. Eh bien super, Nicolas, merci pour tous ces, ces tout cet éclairage. On va devoir s'arrêter là pour garder le timing. Très bien. Euh, donc merci à Nicolas, merci à tout le monde. De, de pour avoir écouté cette conférence. Nice-Fiction n'est pas encore fini. il reste des, des ateliers, des tables rondes euh, à, à, auxquelles vous pouvez participer. Et euh, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Merci à Merci tous. Merci beaucoup. Au revoir.